Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne GLG Vidéo dans un format plus court que GLG Reviews. Aujourd'hui, nous allons parler de la trottinette électrique FLJ, un modèle très puissant conçu pour les adultes. Cette trottinette est équipée de deux moteurs de 4000 watts chacun, pour un total de 8000 watts. Elle dispose également de roues de 13 pouces avec des pneus fat, d'une suspension avant et de deux suspensions arrière pour une conduite tout terrain confortable. La trottinette est livrée avec un chargeur 84 volts 5 ampères, ce qui correspond à une puissance de 420 watts. La nouvelle version est livrée avec deux chargeurs. La batterie a une capacité de 35 ampères ou 45 ampères selon le modèle choisi, et est équipée de deux connecteurs de charge pour une puissance totale de 840 watts. En plus de la trottinette et du chargeur, vous recevrez également une sacoche pour ranger le chargeur un support pour smartphone et un écran LCD pour afficher la vitesse, la distance parcourue et d'autres informations utiles. La trottinette est également pliable pour un transport facile, bien que son encombrement plié soit de 146 cm par 58 cm. Il convient de noter que la trottinette mesure 135 cm de long pour 150 cm de haut avec un plancher à 20 cm du sol. Elle est équipée de freins à disque avant et arrière, ainsi que d'un feu stop, de clignotants arrière gauche et droit avec un rappel bleu vers l'avant et d'une béquille latérale de moto. La trottinette dispose de deux modes de conduite, éco ou normal, et de trois vitesses. En mode normal, la vitesse maximale est d'environ 35 km/h en première vitesse, 45 km/h en deuxième vitesse et 80 km/h en troisième vitesse. En mode éco, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 300 km. Bien que nos tests aient montré une autonomie de 65 km à une vitesse de 60 km heure. En ce qui concerne le prix, la version avec une batterie de 35K et 100 sièges coûte 2760 euros en Europe. La version avec une batterie de 45K et 100 sièges coûte 2986 euros en Europe, tandis que la version avec une batterie de 45K et un siège coûte 3089 euros. En résumé, la trottinette électrique FLJ est une machine très puissante et tout terrain, idéale pour les adultes à la recherche d'un moyen de transport rapide et pratique. Cependant, il convient de vérifier si elle est homologuée dans votre pays avant de l'acheter. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire ce que vous pensez de cette trottinette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos intéressantes. Merci de nous avoir regardé et à bientôt pour notre prochaine vidéo.